Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Thomas Schneider, je suis meilleur vrai de France, champion du monde de pâtisserie et champion du monde de glacerie. Je vais vous présenter une recette, c'est une barre glacée au chocolat Deltora et à la mangue. La première recette qu'on va réaliser, c'est la gelée glacée à la mangue. Pour réaliser cette recette, j'ai besoin de dextrose, de glucose en poudre, DE40, de, de pectine 325 NH95, trois produits qui viennent de chez les François et de la purée de mangue. Le process, il est simple. On va faire un mélange à sec avec toutes les poudres. Donc le dextrose en poudre, le glucose en poudre de 40, et la pectine 325 NH95. Mélange à sec, comme ceci. Alors le but du mélange à sec, c'est pour éviter que la pectine fasse des grumeaux lorsqu'on va incorporer ce mélange dans la purée. Ensuite, on incorpore ce mélange à froid dans la purée de mangue. Et on va donner un bouillon à notre préparation. Là, j'ai donné un bouillon. Puis, je vais le verser dans le chinois piston. Et je vais remplir mes moules. Donc voilà, on tape un petit peu la grille. Pour égaliser. Et ensuite je mets ça au surgélateur avant de démouler. La prochaine recette c'est la crème glacée Deltora. Pour faire cette recette on a besoin de lait entier, de crème 35%, de de 2000, de sucre inverti, de chocolat Deltora 70%, de sucre donc sac rose, et de lait en poudre écrémé, de chez Louis François tout comme le sucre inverti et le de 2000. Alors, on va commencer à mélanger ensemble le lait, la crème et le lait en poudre. On va chauffer ce mélange à 30 degrés. On va prendre une partie du sac à rose qu'on va mélanger avec le stab. Donc, on prend le stab de mille. Voilà, un mélange à sec. À 30 degrés, on rajoute le sucre inverti et le sac à rose. Ensuite, on chauffe à 45 degrés et on ajoute le mélange de sucre et de table de mille. J'ai cuit à 85 degrés et maintenant, j'ajoute le chocolat. Je racle bien au fond et ensuite, je vais le mixer. Maintenant, j'ai mixé le mix chocolat et je vais le chinoiser. On va filmer à contact le mix, le faire refroidir rapidement à 4 degrés, le laisser maturer, le mixer, puis le turbiner. Pour la barre glacée Deltora Mangue, j'ai voulu faire non pas une glace Deltora mais une crème glacée Deltora. donc avec beaucoup plus de crème, pour avoir au résultat une belle longueur en bouche et une crème glacée beaucoup plus crémeuse. Donc on va réaliser maintenant la pâte sablée cacao. Alors pour cela, j'ai besoin de beurre. De poudre d'amande de sel, de sucre glace, d'œuf, de farine et de cacao en poudre. Donc pour commencer, on va mettre la poudre d'amande le sel, le sucre glace et le beurre à tourner. Alors sans le faire mousser. Juste un mélange. En parallèle, on va tamiser la farine et le cacao en poudre. Alors si vous voulez une pâte sablée cacao qui soit plus foncée, vous pouvez utiliser le cacao en poudre noir la chocolaterie de l'Opera qui est aussi une, une alternative. Maintenant j'incorpore les œufs et maintenant j'incorpore la farine et la poudre de cacao. Donc là, maintenant, je fais mélanger sans trop donner de corps. Là, pour bien terminer le mélange, j'utilise la corne. Voilà. Et maintenant, je vais étaler la pâte entre deux feuilles de papier cuisson. Il faut l'étaler à peu près à deux. Ensuite, on la laisse reposer au moins... 2-3 heures au réfrigérateur et ensuite, on va la congeler avant de la détailler et de la cuire. La pâte, elle est congelée. Je démoule comme ceci. Et je vais couper, voilà, détailler des formes que j'ai directement posées. L'avantage de d'étaler entre deux feuilles de papier cuisson, c'est qu'il n'y a pas d'ajout de farine. Donc, euh, on peut reétaler cette pâte, euh, les, les chutes de la pâte à plusieurs reprises. Donc avant de cuire, on va déposer une autre tu euh, fiber maille, voilà, sans vouloir faire de pub. Une grille. Et on cuit ça à 150 degrés euh, 25 minutes à peu près euh, selon les fours. Donc, la prochaine recette c'est l'enrobage au grues de cacao. Donc pour faire cette recette j'ai besoin de beurre de cacao, d'huile de colza, de chocolat del torah et de gru de cacao. Je vais tout simplement faire fondre le beurre de cacao, l'huile et le chocolat à 35-40 degrés et ensuite je rajouterai le gru de cacao. Alors le gru de cacao, ce qu'il faut faire, c'est le faire torréfier légèrement à 150 degrés et aussi de le concasser sur Robucou ou soit légèrement avec un rouleau. Voilà, donc on a fait fondre notre enrobage à 35-40 degrés et on va ajouter le grué. Alors le grué va apporter du croquant, du relief aussi à nos petites barres. Voilà, on reprend les gelées glacées à la mangue et on prend aussi notre glacée d'Eltora. Alors sur une série de trois gelées, on va en démouler deux. Donc là, on voit qu'elles sont bien dures. J'ai garni une poche avec de la glace. Et là, je mets une petite couche de gelée. Avec la spatule, on va lisser et on va prendre ensuite un bâtonnet de gelée qu'on va mettre à l'envers. Et on met ça à surgeler avant de démouler et d'enrober. La pâte sablée est cuite, je l'ai laissé refroidir. Et maintenant, avec une microplane, on va juste passer un petit peu comme ceci pour avoir des rebords bien droits. Donc maintenant, je peux démouler mes petites barres. Et là, ce qu'on va faire avant de les enrober, là j'ai du nappage neutre, nappage neutre classique. Et bien, on va juste glacer le dessus. Alors pour qu'il soit bien brillant et pour que le produit ne dessèche pas. Maintenant, on va enrober. Donc avec un pic, on plante au niveau, au milieu. Et on va enrober à niveau. Et on pose. Ensuite, on va décorer avec des petits cubes de pâte de fruits qu'on met à la minute pour pas que le sucre fonde et qu'on coupe juste dans l'angle pour pouvoir avoir ce côté un peu comme ceci.